Stop au track avant de chanter. S'il y a bien quelque chose qui peut gâcher les choses quand tu chantes, quand tu as bien préparé ta chanson, quand tu te réjouis de monter sur scène ou devant tes amis, c'est le track. Le stress, cette angoisse qui te bouffe un peu tes capacités. Alors, je vais te donner aujourd'hui des astuces pour pouvoir arriver à gérer cela. Salut, moi c'est Antoine, je suis coach vocal. Je euh, donne régulièrement sur cette chaîne YouTube des conseils, des astuces pour aider les chanteuses et les chanteurs à mieux développer leur voix. D'ailleurs, tu peux d'ores et déjà rejoindre la centaine de milliers d'abonnés en cliquant juste en dessous pour t'abonner et en activant bien la petite cloche de notification. Alors, pourquoi je te dis ça Tout simplement parce que plusieurs fois par semaine, je suis en direct, je suis en live sur cette chaîne et ça sera pour toi l'occasion eh de me poser tes questions. Et euh, Si tu actives cette petite cloche, eh bien, tu seras tout simplement averti à chaque fois que je serai en live. Alors, euh, quelque chose que j'observe euh, vraiment fréquemment, c'est que ça, ça cause beaucoup d'angoisse cette histoire de, de trac, de stress. Oui, je ne sais pas, est-ce que je vais être stressé Même avant d'être en situation, les gens se disent « Oui, mais je vais être stressé et donc et du coup, ça va être inconfortable. » Déjà, il faut que tu comprennes que c'est tout à fait normal d'être stressé ou d'avoir le trac. De grands artistes, de grandes chanteuses, de grands chanteurs ont encore le trac même après 20 ans, 30 ans de carrière. Tout simplement parce que euh, bah, ce n'est pas quelque chose de, de naturel de te retrouver comme ça en public, devant du monde. Il y a tout le monde qui te regarde. C'est quelque chose quand même d'assez exceptionnel. Donc, ton corps t'envoie un message, c'est une petite alerte en disant « Attention, sois vigilant, là tu t'apprêtes à faire quelque chose d'un petit peu exceptionnel. » Et Ce n'est donc pas un problème, si tu veux, à condition que ce trac ne vienne pas euh, vraiment te, te paralyser. Et j'en arrive du coup à mon premier conseil c'est qu'il faut que tu comprennes que quand tu vas avoir le track au départ, tu ne vas pas être à 100 de tes capacités. Ce qui fait que si par exemple tu connais mal ta chanson, si tu es mal préparé, si tu préparé qu'à 80 eh bien imagine que le track. Te pique, on va dire, 50% de tes capacités, eh bien, il va te rester quoi sur ta prestation Il va te rester 40% de performance. Et 40%, bah, ce n'est pas suffisant, d'accord On ne pourra pas dire que tu vas faire une belle performance. Si par contre, tu te prépares à 200%, même si ton track te pique la moitié de tes capacités, eh bien, tu seras toujours à 100% de capacité. Et euh, Alors, toi, je te donne des chiffres comme ça, ce n'est pas des, des vraies statistiques, mais c'est pour te, dé, te donner l'image que. Si tu es dix fois prêt, eh bien, euh, forcément même un petit peu stressé, même après avec le track, tu vas quand même arriver à faire une belle performance. Et euh, une chose par exemple, c'est euh, tes paroles. Est-ce que tu connais bien, vraiment bien tes paroles Parce que si tu en es encore avec un petit bout de papier comme ça, vérifier ton texte, etc., ça veut dire que quelque part, tu ne connais pas tes paroles à 100 c'est-à-dire que tu n'es pas complètement prête. Est-ce que tu es capable, tu fais une erreur au milieu du morceau et hop, tu peux te récupérer, tu récupères au milieu du morceau. Tu n'as pas besoin de redémarrer à zéro. Tu vois Donc Pour faire ça, par exemple, il faut vraiment bien connaître son morceau. Et Moi, ce que je vois vraiment, c'est que quand des personnes sont stressées, on le traque et que ça se passe mal sur scène, c'est qu'elles n'étaient pas suffisamment préparées. Parce que quand vraiment tu peux faire les choses, tu peux chanter ta chanson sans réfléchir, même si tu es un peu stressé, tu arriveras quand même à le faire alors que sinon, c'est là que tout va s'effondrer. Donc, c'est mon premier conseil vraiment, prépare-toi deux fois plus. Si tu penses que tu vas être stressé le jour J, prépare-toi deux fois plus. Une deuxième chose que je voudrais te, euh, te donner, et d'ailleurs hein, si tu as des amis qui, ont, qui sont stressés, qu'on le traque, n'hésite pas à leur partager cette vidéo, hein, ça leur rendra service et euh, voilà, ils pourront être plus efficaces en chantant. La deuxième astuce que je voulais te partager, ça va être par rapport à la gestion du temps. Il y a vraiment quelque chose qui crée du stress, c'est quand on, on gère mal son temps euh, le jour du concert. Et, euh, je te donne un exemple. Euh, je ne sais pas, tu, tu pars de chez toi, tu es en retard. Euh, après, il y a des embouteillages et tu arrives euh, euh, cinq minutes avant de chanter. et euh, Bon, juste le temps de passer aux toilettes, on te prépare et là, tout d'un coup, le régisseur, il dit « c'est à toi, il faut que tu montes sur scène ». Et là, c'est le stress total, c'est la panique, tu n'as pas le temps de te concentrer, t es, t es, euh, bref. La gestion du temps est vraiment très importante. Et c'est pour ça que dans les fiches techniques euh, professionnelles, si tu veux, il y a une sorte de planning qui est affiché dans les loges et qui met, par exemple, à euh, 20 heures. Euh, c'est euh, début de l'échauffement. Par exemple, à 20h15, c'est euh, maquillage ou je ne sais pas où tu prépares ton, ton costume. À 20h20, c'est euh, on se retrouve avec l'équipe, avec les musiciens, on discute. Et à 20h30, on monte sur scène. Tu vois, mais il y a un petit planning comme ça et euh, tu vas pouvoir te faire euh, quelque chose comme ça. C'est-à-dire qu'il faut que tu saches toi que voilà, il faut que tu sois là, par exemple, une heure avant. C'est quand même mieux d'être là une heure avant. Ou par exemple, par rapport au repas, parce que souvent, c'est toujours un peu euh, le bazar où est-ce qu'on mange, n'ai pas pris à manger, tout ça, il faut que tu t'organises pour pouvoir être autonome et pouvoir, euh, je dirais, euh, éviter d'aller courir à l'autre bout de la ville chercher à manger alors que tu passes sur scène dans moins d'une demi-heure, Donc il va falloir que toi, tu te, tu te fasses un petit planning comme ça pour te, te libérer du temps et que tu aies le temps de faire justement ta petite routine. Et ça m'amène... À la troisième euh, chose que je voulais te donner aujourd'hui, c'est la petite routine gris-gris. Alors tu sais, euh, tu as déjà vu, il y a des chanteurs, ils font des, des checks comme ça avec leur équipe. Il y en a, euh, ils font, je ne sais pas, ils chantent. Il y en a, ils ont un, un petit pendule, une petite amulette. Alors tout ça est psychologique si tu veux. C'est juste euh, une sorte de conditionnement, mais il faut absolument que toi, tu te crées comme ça une petite routine. Alors ça peut être euh, faire des échauffements pour ta voix. Tu t'échauffes comme ça, tranquillement, un quart d'heure avant. Tu sais que tu vas être prête. Ça peut être de faire des étirements au niveau du corps. Ça peut être te faire, je sais pas, une petite séance de yoga. Ça peut être t'écouter une petite musique que t'aimes bien pour, te, pour bien te concentrer ou ça peut être un, un coup de fil à un proche, une amie voilà, qui va t'encourager, qui va dire « Allez, euh, ça, va, ça va bien se passer ». Tout ça, tu as une petite conversation plaisante. Et ça, si tu veux, tu vas pouvoir le faire rentrer justement dans cette gestion du temps euh, pré-concert. Avant le concert, tu vas pouvoir aménager du temps pour ta petite routine. C'est vraiment important. Alors justement, euh, je te parlais là d'échauffement que tu peux mettre dans ta routine. C'est quand même une bonne chose si tu es chanteuse ou chanteur de préparer un petit peu ta voix avant de monter sur scène. Et je voudrais justement pour te remercier d'avoir suivi cette vidéo, t'offrir eh euh, des échauffements. Alors, ça va être un fichier que tu vas pouvoir télécharger. En cliquant euh, dans la description juste en dessous, tu vas tr trouver un lien. Tu pourras cliquer dessus, euh, accéder à un formulaire pour laisser ton prénom, une adresse mail et euh, tu vas pouvoir recevoir par mail directement cette routine d'échauffement euh, que euh, je donne à des artistes pour se préparer, euh, de, pour monter avant sur scène. Et, euh, je ne vais pas t'offrir que ça. Je vais t'offrir aussi euh, un guide sur la respiration. Je vais t'offrir d'autres cadeaux, des exercices pour tes cordes vocales, des choses autour de la résonance. Bref, tu vas voir, il y a plein de choses qui vont euh, arriver dans ta, dans ta boîte mail. Donc euh, encore merci d'avoir suivi cette vidéo. Moi, je te donne rendez-vous euh, prochainement et surtout d'ici là, prends bien soin de ta voix. Ciao